Donc. Nous allons passer maintenant euh, à une autre intervention, euh, un, un, un, un travail euh, collaboratif de, de, de cinq, euh, cinq personnes dont deux sont venues euh, euh, du Canada. Donc, nous avons ici donc, Johanna Biennez euh, qui est professeure au département de danse de l'Université du Québec à Montréal. Elle, est, euh, elle a été interprète en danse contemporaine à Montréal entre 2002 et 2012. Ses recherches portent sur l'interprétation et la formation en danse, sur les pratiques écosomatiques en danse et performance au Québec, ainsi que sur les méthodologies de recherche-création. Depuis 2015, elle est responsable du groupe de recherche interdisciplinaire en art vivant. Et nous avons aussi donc Caroline Raymond, qui est professeure au département de danse de l'Université du Québec à Montréal, et ses euh, recherches portent sur les pratiques didactiques et pédagogiques en danse, formatrice euh, à l'entretien d'explication de l'action. La, de Elle accompagne des étudiantes et des étudiants de cycle supérieur et des artistes professionnels au moyen de cette méthode qu'elle réinvestit dans ses recherches. Et euh, ce travail a été aussi mené euh, en partenariat avec Marie-Christine Lesage, euh, qui est professeure à l'École supérieure de théâtre euh, de l'Université Québec à Montréal. Isabelle Héroux qui est professeure de pédagogie musicale et de guitare, guitare classique au département de musique de Lucam, et Mélissa Raymond qui développe depuis 2009 une pratique artistique en duo avec René Sandin et qui travaille sur un projet de recherche création intitulé Tropical Dislocation. Voilà, je vous propose de vous donner donc la parole pour 20 minutes pour nous présenter tous vos, tous vos travaux. Merci. merci à vous. Merci. merci. Alors, euh, merci. On est vraiment ravis d'être avec vous depuis hier. C'est passionnant. Euh, Aujourd'hui, nous allons vous présenter une, une étude, donc le titre « Les terrains de la recherche-création au doctorat en études et pratiques des arts, posture de l'artiste, chercheur, chercheuse et choix méthodologique. Je vais d'abord vous mettre en contexte cette étude que nous allons vous présenter. Elle prend part dans les activités du groupe de recherche interdisciplinaire en arts vivants euh, qui existe depuis 2015 euh, à l'UCAM et qui euh, vise à fédérer euh, des, euh, des chercheurs des départements de musique de danse et euh, de théâtre donc euh, de l'UCAM. Et dans le cadre de ce groupe de recherche, nous avons deux axes de recherche, donc un, un axe poétique qui euh, s'intéressera dans les trois prochaines années euh, aux temporalités et territoires au sein des processus de création en art vivant, et un axe méthodologique, celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui porte sur les méthodologies de la recherche-création en art vivant. Donc, Nous nous sommes intéressés depuis euh, cinq ans euh, à ces méthodologies de la recherche-création en art vivant euh, du point de vue de l'artiste-chercheur qui vient, euh, sur, euh, qui vient euh, euh, à l'université pour euh, travailler sur euh, ces projets euh, de création artistique et nous avons euh, à partir des expériences euh, vécues des artistes-chercheurs dans leurs projets de création réalisé euh, deux études déjà, une première étude qui avait euh, pour but euh, de comprendre, de mieux saisir l'articulation théorie pratique dans la recherche-création en danse et euh, également euh, un article qui est paru récemment qui portait sur euh, la production de données issues de l'expérience artistique et nous nous sommes intéressés à la manière dont cette production de données agit sur l'écriture d'une thèse de type recherche-création. Alors aujourd'hui, on, on propose en fait de vous présenter une étude, le résultat d'une troisième étude que nous avons menée en collectif. Et dans le cadre de cette étude présentée, euh, nous nous intéressons en fait à trois artistes chercheuses inscrites et engagées en fait au sein du doctorat en études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal. Alors le programme, euh, à la fois interdisciplinaire, euh, mettant en valeur la création, en particulier la création, euh, en fait, fait une place assez importante euh, à la recherche, à la recherche création ainsi qu'à la recherche intervention. Les artistes qui s'y inscrivent cherchent à approfondir à la fois... Euh, bah, en particulier leur démarche artistique, à l'expliciter, à prendre le temps de l'analyser, euh, à la fois comme sujet et objet de recherche, euh, à investiguer un aspect de, la, de leur pratique artistique, ou encore à réfléchir sur des problématiques soit d'ordre philosophique, sociologique, psychologique... Pédagogique à partir de leurs propres pratiques artistiques. Alors, effectivement, euh, ce, ce programme de doctorat en études et pratiques des arts euh, met un emphase euh, particulier sur l'ancrage de la réflexion dans l'action, c'est-à-dire du savoir incarné, en particulier ce qu'on appelle euh, dans le monde anglo-saxon l'embodied knowledge. Alors, trois types de recherches sont créés. je l'ai dit tantôt, recherche création, recherche théorique, possible de faire une recherche purement théorique ou une recherche Intervention dans des milieux euh, communautaires, euh, sociaux ou euh, artistiques aussi. Alors les buts et les objectifs de l'étude présentée euh, ici étaient de mieux documenter, en fait, de documenter les approches et les outils méthodologiques utilisés sur le terrain par des artistes chercheuses en arts vivants, donc au doctorat en études et pratiques des arts. Notre objectif ici n'est pas du tout de définir euh, ce que c'est euh, la recherche-création, de l'encadrer, de l'enfermer la, de la, de la, de la, dans, dans des méthodologies fixes, euh, nous utilisons davantage euh, une approche d'exemplification en fait euh, des pratiques de recherche-création euh, à l'image de, de, de ce que Owen Chapman et Kim Sochhoo de l'Université Concordia euh, à Montréal développent euh, en s'appuyant sur euh, les écrits de Wittgenstein, euh, ils écrivent « Les idées de Wittgenstein sur l'utilisation des exemples font partie d'une compréhension théorique de l'ontologie de la recherche-création, non pas comme une chose mais comme un, contexte au front, un concept aux frontières floues. La recherche-création n'est pas une approche méthodologique fixe, elle fait référence à une importante variété de possibilités. » Donc euh, c'est vraiment dans cette démarche là que nous abordons notre étude. Le, donc un de nos objectifs euh, premiers était euh, d'examiner les postures adoptées par les artistes chercheurs euh, sur le terrain de leur recherche, c'est-à-dire qu'on on, on, enfin, on vous expliquera un peu plus tard qu'est-ce qu'on entend par, par terrain. Donc ensuite, dans un deuxième, dans un deuxième volet, c'était de sonder, sonder leurs attitudes attentionnelles sur le terrain de leur recherche, donc sur quoi elles portent leur attention euh, quand elles sont sur, dans le processus de création. Et enfin, nous avons euh, intégré à cette étude un troisième volet qui était de comprendre les écueils et les stratégies heuristiques euh, qui mènent à des choix méthodologiques sur le terrain, euh, malheureusement, dans les 20 minutes, nous n'aurons pas le temps de le traiter aujourd'hui, mais nous espérons que dans la publication, ça pourra euh, apparaître. Euh, par stratégie heuristique, nous entendons les moyens que l'artiste chercheuse découvre progressivement sur son terrain, l'amenant à construire ses propres règles de recherche-création, de jouer avec elles, voire de les déjouer en fonction euh, de sa démarche artistique. Alors, concernant la méthodologie de l'étude, nous avons mené une étude de cas, en fait de trois cas d'étudiantes inscrites au doctorat en études et pratiques des arts. Alors, le critère de sélection de cette étude... Euh, était celui que ces étudiantes devaient avoir terminé leur terrain de recherche. Alors, leur terrain de recherche euh, création, euh, c'est-à-dire euh, une fois qu'elles ont mené euh, leurs études euh, à partir de, de leur euh, pratique artistique et qu'elles ont présenté leur œuvre. Alors, en passant par l'examen de projet, évidemment, présenter leur œuvre. Alors, euh, nous avons... Euh, choisi de combiner deux types d'entretiens pour lesquels je suis formée. Alors, un premier, l'entretien d'explicitation de l'action hein, qui a été euh, conceptualisé par, euh, par Pierre vermersch Et euh, à cela, euh, nous avons combiné l'entretien le, le, de décryptage du sens développé euh, dans la foulée des travaux de Pierre Vermersch par Nadine Fengold. Alors, ça nous permettait de mettre, de mettre une, une focale, en fait, sur des enjeux identitaires, pas seulement sur des enjeux procéduraux, comment font ces affaires sur le terrain, mais bien leur enjeu identitaire, donc en matière de, de posture, identifier leur posture et euh, aussi leur attitude euh, attentionnelle sur le terrain. Alors, euh, pour l'analyse des données, nous avons euh, procédé d'abord à un examen phénoménologique de ces, ce, ce corpus de données d'entretien d'explicitation, alors qu'il était strictement un corpus de données. Nous ne sommes pas allés sur le terrain les observer, faire. Alors, moi, j'ai mené les entretiens avec un garde-fou euh, éthique, c'est-à-dire ne, euh, ne pas avoir de lien de supervision avec ces étudiantes. Alors, c'était important pour nous de pouvoir euh, euh, se donner cette, cette distance éthique qui permettait d'accompagner dans la verbalisation d'expérience euh, ces, ces étudiantes, ces trois étudiantes. Et euh, en, après coup, nous avons généré en fait une transcription intégrale de ces entretiens et il y a eu un travail d'écriture. On a travaillé en analyse. En mode écriture en deux temps, Melissa Raymond a pris les entretiens intégraux et Johanna a repris après euh, les, les entretiens euh, l'analyse des entretiens de Melissa pour en faire une deuxième écriture. Qui nous a permis de dégager en fait euh, les enjeux que nous avons euh, présentés juste euh, juste avant. Alors, sans plus attendre, nous allons vous présenter les participantes à la recherche. Euh, tout d'abord, nous avons euh, interrogé euh, Angélique Wilkie, qui est une artiste en danse, une interprète euh, de longue date, euh, une quarantaine d'années ou trentaine d'années d'expérience, dramaturge. Euh, professeure au département de danse de l'université Concordia. Son projet de recherche-création est une étude du processus créatif de la performance et de la dramaturgie en danse du point de vue de son identité jamaïcaine. Elle euh, s'intéresse euh, aux Blackness euh, Studies et aux Black Methodologies, et elle utilise une, une lentille décoloniale pour interroger la praxis dramaturgique en ce qui concerne l'interprète et sa contribution au processus créatif. Elle a travaillé pour son projet de création euh, en collaboration avec la chorégraphe québécoise Mélanie Demers de la compagnie Médé. Alors la deuxième artiste dans le champ de la musique, elle est euh, chanteuse lyrique mezzo soprano chanteuse opéra. Euh, C'est Marie-Anne Béliveau. Elle est aussi euh, chargée de cours au département de musique de l'UQAM et elle est euh, tout récemment directrice euh, artistique de la compagnie lyrique de création Chant Libre. Alors, euh, elle, elle pose la question dans sa thèse, elle pose sa question, la question suivante, comment créer une nouvelle œuvre lyrique interartistique dans un processus de création collective déhierarchisée articulé autour de sa triple posture, soit celle d'interprète, à titre de chanteuse lyrique, à la fois créatrice et médiatrice de cette forme d'art auprès, de, auprès, de, auprès du public. Alors, son terrain de recherche consiste en, à la fois en un processus de création euh, qui implique euh, l'art euh, lyrique, entre autres, euh, le travail euh, d'auteur. Elle travaille aussi en collaboration avec une autrice et aussi un compositeur musical. Et euh, son projet, en fait, son projet euh, se concrétise autour d'une présentation d'un théâtre lyrique documentaire pour se le voir par un travail collectif qui inclut à la fois l'auteur euh, Anne-Marie Saint-Louis et le compositeur Jean-François Blouin. Enfin, notre dernière participante est une comédienne, metteur en scène de théâtre chilienne, qui est également professeure à l'École de théâtre de l'université catholique de Chile. Son étude porte sur les enjeux éthiques liés au processus de création en théâtre biographique et documentaire. Elle, pour son projet de thèse création, elle a réalisé une création scénique issue de trois témoignages autobiographiques de femmes de différentes générations, sa mère, sa fille et elle-même, qui abordent les enjeux de la mémoire et de l'identité portés par la corporéité. Alors, euh, quand j'ai mené les entretiens d'explicitation au mois de juin 2022, euh, j'ai procédé des entretiens menés d'abord avec Angélique. Angélique, elle a choisi, en fait, au cœur de cet entretien-là, n'ayant ayant pas de guide euh, d'entretien très formel, en fait, l'entretien d'explicitation fondé sur la mise en mots euh, explicite des savoirs procéduraux. Alors, comment elles font pour faire ce qu'elles font quand en, elles sont dans un, un processus de problématisation de leur recherche-création euh, Angélique a choisi en fait euh, trois, quatre moments, quatre moments importants pour elle. D'abord un moment en recherche de studio, quand elle était en studio avec une, une collaboratrice chorégraphe avec qui elle travaillait. Un autre moment en représentation à show au Festival Transamérique. Un autre moment de retour en studio où elle a pris une décision méthodologique importante qui a euh, changé le cours de son, euh, de son travail. Et puis un moment d'écriture, d'écriture, de retour à l'écriture qui sera versé éventuellement dans, le, dans la... la la concrétisation de la thèse écrite. Pour Mariannick deux moments. Elle a posé son regard sur deux moments particuliers, deux moments passés de travail euh, où elle a su mobiliser son attention. Travail de composition en solo à partir de la maquette sonore que lui avait transmise le compositeur de musique euh, par son co-créateur et euh, travail d'analyse des courriels échangés avec ses collaborateurs. Et pour Andrea, deux moments. Contexte, un, un premier moment pré-pandémique où elle se retrouvait en studio avec euh, sa mère et sa fille pour travailler des chants traditionnels chiliens qu'elle allait convoquer dans son, son œuvre théâtrale, et en répétition euh, partagée entre Montréal et Santiago au Chili, où elle a dû travailler avec sa mère à distance. Alors pour euh, la première question qu'on s'est posée dans cette, euh, dans cette étude, alors euh, voilà, on va présenter les, les, les, les résultats. Pour cette première question, quelle posture ces artistes chercheurs ont-elles ont adoptées dans, euh, sur le terrain de la recherche création Alors ça a donné lieu à... Alors, ces, posture euh, ces postures. Tout d'abord, Angélique, euh, nous, avons, euh, nous avons dégagé de l'analyse des entretiens euh, une posture que nous avons nommée une posture d'abandon. Euh, Angélique est dans l'accueil de ce qui émerge, elle est dans une attitude de laisser-faire, elle est axée sur l'écoute des sensations du ressenti. Donc, euh, en haut à, à gauche, vous voyez euh, ici le, le, ce qu'on appelle en, dans les entretiens de décryptage du sens la métaphore ressource qui synthétise finalement son expérience sur le terrain. Dans son cas, c'était trouver un accès à sa propre version et je cite Je sors du chemin. Sa posture d'abandon euh, se lit dans son entretien à travers l'utilisation de verbes très forts donc, euh, que nous avons relevé. Se laisser envahir, elle se laisse imprégner, elle se laisse fondre, elle se laisse pénétrer, elle accueille ce qui émerge. Elle est dans une activité perceptive, elle est à l'écoute, elle s'écoute, elle perçoit, elle sent, elle est dans le ressenti, elle capte les images. Elle est également dans une activité procédurale mais surtout mentale. Elle cherche, elle fait abstraction de ses pensées, elle prend conscience et également dans une activité relationnelle avec sa chorégraphe, elle négocie, elle se protège, elle s'épargne. Alors pour Mariannick, sur le terrain de la recherche-création, Mariannick adopte une posture d'agir expert, trouver sa place comme créatrice, elle adopte une attitude pragmatique d'exploratrice axée sur la construction de la composition musicale. Alors, pour Marie-Annick, c'est trouver, c'est tenter de trouver sa propre façon de créer, réussir, sa métaphore ressource, réussir à honorer tout ce qui a composé la chanteuse que je suis aujourd'hui. Alors, dans sa posture experte, d'agir expert, euh, elle trouve sa place comme co-créatrice. Co elle est dans une activité perceptive où l'écoute est au centre, où elle prend le temps de remarquer ce qui se passe et aussi dans une activité très importante, procédurale, surtout tout de matériel, où elle travaille avec le, la maquette sonore, la maquette sonore du compositeur, où elle chantonne. Euh, elle répond à cette maquette sonore, elle chante comme à bouche fermée, elle recommence, structure, trouve des repères dans la musique, construit, répète, écrit, découpe, arrange, indique des repères musicaux. Enfin, Andrea euh, adopte une posture d'accompagnatrice, euh, son rôle étant de trouver son juste rôle. Elle est dans une attitude d'ouverture à l'autre, axée sur des préoccupations d'éthique relationnelle. Pour elle, euh, ce qui était important, c'était de redonner l'autorité euh, pour trouver son rôle. Je cite « Je pourrais avoir le contrôle, mais je ne dois pas ». Sa posture d'accompagnatrice l'invite à revenir à sa question éthique, à comprendre ses limites euh, et à trouver son juste rôle. Elle est principalement dans une activité relationnelle où elle tente de faire confiance, de donner la place, de guider, de poser des questions, de s'adapter. Et également dans des activités procédurales où elle répète, donne des devoirs, joue avec la technologie, joue avec l'image. Alors pour ce qui est de la deuxième question, qu il nous reste plus qu'une minute, à peu près une seule minute, alors on y va. Quelle attitude attentionnelle ont-elles développées pour répondre à leurs problématiques de recherche dans et par la création alors, nous avons déterminé les focales de l'attention qui ont mené à des actions particulières. Pour Angélique, qui est en danse, elle porte son attention sur son ressenti, c'est-à-dire ses sensations physiques, les douleurs, les résistances, mais aussi à ses affects son manque d'envie, sa frustration, sa confusion, sa vulnérabilité, sa peur, ce qui l'amène à alimenter un dialogue intérieur de type interrogatif. Cette ampleur se manifeste comment Où est-ce que je vais Comment est-ce que je contourne les zones de douleur Etc. Pour Marianne, elle porte une attention à la création, à son geste de création, en particulier à titre d'interprète d'abord, comme chanteuse lyrique, et porte son attention sur la de l'attention, le matériau musical qui évoque des souvenirs d'enfance, partition qu'elle construit progressivement entre les sons produits et la partition écrite, ce qui l'invite à s'autoriser, à ajouter du matériel sonore pour créer de la musique, dans un, euh, au sens d'une agentivité de l'interprète qui s'autorise à la création Enfin, Andrea, en théâtre, porte une attention particulière à la relation. Dans l'entretien, nous avons pu constater un déplacement de l'attention de la qualité de l'interprétation de la chanson vers la qualité de la relation entre les membres de sa famille, qui sont ses interprètes. Elle est attentive aux réactions de sa mère à son attitude à sa posture vis visuelle, ce qu'elle dit, comment elle lui répond. Elle est attentive aux enjeux éthiques. Bref, elle se pose la question, qui a l'autorité Pour cela, elle va créer des conditions favorables au plaisir, au bien-être et à la connexion entre les co-créateurs euh, familiaux. En conclusion, cette étude nous permet d'être témoins d'une pensée incorporée, euh, révélant la profondeur, la richesse et la sensibilité du geste artistique comme terrain même de la recherche-création. Assurément, le geste disciplinaire de l'artiste chercheuse semble induire un rapport particulier à son terrain de recherche, un peu comme, euh, par exemple, Angélique et euh, le, le, le rapport qu'elle a à ses données, données en dans son propre corps. Comme artiste danseuse. Donc, chaque projet de recherche, création, invite à une approche singulière dans laquelle les artistes chercheuses modulent leur posture et leurs attitudes attentionnelles. Et pour terminer, nous avons parlé des, des terrains longs hein, où. Euh, euh, les ethnologues vont sur des terrains euh, à, à plusieurs reprises. En recherche-création, on, on se rend compte à la fin de cette étude que c'est très difficile de circonscrire un, un moment de terrain. Alors, en fait, tout est terrain euh, dans la pratique des artistes chercheurs. Et on peut euh, même se demander, euh, en ouverture de questions, est-ce que, euh, est que finalement le terrain, euh, ce qu'on qu pourrait nommer un terrain en recherche-création, euh, ne serait pas le parcours de vie de l'artiste euh, et euh, finalement, qui l'a qui conduit à euh, cette recherche création là. Merci beaucoup. Merci.